Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Favoric Lem, je vous souhaite la bienvenue dans cette seconde vidéo d'information dans laquelle je vais vous parler de Windows 10. Alors donc, tout d'abord, qu'est-ce que Windows 10, euh, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop euh, Donc en fait, il s'agit tout, tout simplement d'une nouvelle OS de Microsoft, d'un nouveau système d'exploitation, qui sortira, si je ne me trompe pas, le 29 juillet 2015. Alors, ce nouveau système d'exploitation, et ce sera là tout le sujet de la vidéo, sera proposé gratuitement à tous les utilisateurs de Windows 7 et Windows 8.1, hors les versions euh, spécifiques et les versions NT. Attention Alors, en effet, de toute façon, vous avez certainement remarqué, si vous êtes sous euh, Windows 7 ou Windows 8.1, cette petite icône qui se nomme « Obtenir Windows 10 » ou alors même euh, « Ob euh, Get Windows 10 » Euh, si vous êtes en anglais. Euh, donc euh, qui, si on clique dessus, nous propose cette mise à niveau gratuite de Windows 10. Euh, on est vraiment sur de la promotion magnifique, on vous vend le produit, etc. Alors, euh, après m'être renseigné, parce qu'au début, voilà. Euh, après m'être renseigné, il semblerait bien que Microsoft ait décidé de faire comme Windows 8.1. C'est-à-dire d'offrir le nouvel OS... Euh, ah, aux, aux utilisateurs donc cette offre euh, très intéressante hein, faut pas se le cacher le, le logiciel devrait valoir euh, une centaine de cent, 100 200 euros donc ça fait de belles économies euh, donc cette offre sera disponible un an après la sortie euh, de windows 10 c'est à dire s'il ne trompe pas le 26 juillet 2016 euh, autant dire que euh, en ces deux, enfin, entre ces deux dates, vous avez quand même un certain temps pour réfléchir si vous passez ou non à Windows 10. Euh, donc voilà. Alors, évidemment, je sais qu'on peut avoir deux réactions par rapport à cette petite promotion euh, de Windows 10. Euh, la première réaction, celle que j'ai eue, je tiens à préciser. Euh, ouais, C'est génial, Windows 10, je réserve maintenant parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, etc. Euh, non, il y a beaucoup de place, tout le monde peut l'avoir. Euh, on a encore un an pour réfléchir. Euh, ne cliquez pas tout de suite comme un fifou sur réserver votre mise à niveau gratuite. Je vous conseille de faire, je vous conseille amplement de faire des recherches quant à cette offre, enfin quant à, quant à Windows 10, si vous, qui si vous correspond, si vous, si, si vous l'aimez bien, euh, les critiques, etc. Car euh, c'est embêtant si euh, on installe Windows 10 et que ah, c'est pas du tout à quoi je m'attendais. Ah, c'est de la merde. Euh, donc voilà deuxième petite chose si on s'acharne directement sur euh, réserver votre mise à niveau gratuite il peut y avoir le petit problème des euh, incompatibilités entre les logiciels et les périphériques euh, avec windows 10 alors pour vérifier cela si on est quelqu'un de prudent qu'on ne sait pas acharné sur le bouton on peut aller sur votre pc est prêt et là euh, il va, euh, le petit donc moi j'ai déjà fait au préalable, va, va rechercher sur votre PC s'il n'y a pas des périphériques connus, donc des périphériques que vous êtes déjà branchés sur le PC, qui ne sont pas compatibles, pardon, ou même des applications. Donc, entre autres pour moi, tout va bien. Euh, ensuite, euh, donc je me suis un petit peu renseigné sur l'offre, il se trouve qu'on a vraiment accès à à la totalité du, de Windows 10, pas comme euh, ils avaient fait, il me semble, sur Windows 7, on avait Windows 7 pendant un an, et après tu vas te faire bip, euh, parce que ça fait un an, euh, et puis tu dois le payer, sinon, et bah t'es foutu. Euh, donc là, on a vraiment accès à la version complète de Windows 10, euh, cependant, attention, ça fait 3 gigas donc si vous avez de votre disque dur qui est plein à craquer, videz-le un petit peu, euh, mais on a vraiment accès à la version complète, donc ça c'est un point très important. Je vous parlais tout à l'heure des comparais, fin, des comparatifs, de faire un petit peu, euh, de regarder un petit peu si ce Windows 10 en vaut vraiment le coup. Il se trouve que euh, Microsoft a été malin, ils nous ont présenté euh, directement euh, un petit peu leur Windows. Cependant, soyez très prudents, parce que évidemment euh, cette petite euh, description a été faite par Windows et Microsoft. Euh, ce qui fait qu'on va pas vous dire que ce Windows est dégueulasse, que c'est de la merde, euh, si on essaie de faire une pub pour ça, hein, hein, on va pas se le cacher, ils ont fait une petite promotion, on vous vend le produit, donc euh, allez sur des sites tierces, je vous en proposais un, tout euh, dans la description, euh, pour euh, tout simplement euh, faire des comparatifs, savoir si ce Windows 10 en vaut vraiment le coup. Maintenant, une fois que vous avez euh, fait des comparatifs, euh, regardez si ça vaut vraiment le coup, que vous avez bien pris conscience, euh, etc. Euh, pour réserver, <rire> c'est très très simple. On clique sur réserver votre mise à niveau gratuite. Et là, magie de McCain, c'est fait. Cette mise <rire> à niveau est toute simple. Il reste juste un petit truc à faire. La... S'il vous plaît Pardon, affichage de confirmation, ah bah je déjà fait. Donc, une fois ça y est, c'est réservé, pardonnez-moi, euh, on pourra vous demander également une confirmation, c'est-à-dire que vous devrez rentrer votre adresse email euh, pour euh, tout simplement... Euh, que euh, c'est une confirmation, c'est sûr, vous avez bien commandé. Euh, maintenant, imaginons, vous avez fait le fifou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez cliqué directement dessus, puis vous dites, après avoir fait les comparatifs, après avoir écouté ma magnifique vidéo, vous dites, « Ah merde Ah oui, en fait, c'est vraiment mauvais, Windows 10, je ne l'aime pas, je ne le veux pas. » Et là, vous êtes tout en stress, car, eh ben, vous l'avez précommandé. Euh, ne vous en faites pas, on a moyen d'annuler la réservation. Donc, pour cela, imaginons, si on revenait au début... Il vous suffit de cliquer ici, d'aller sur affichage de la confirmation, et de faire annuler la réservation. Donc là, on va faire annuler la réservation, fermer, et ça y est, si on le réouvre, on nous repropose de le réserver si on veut. Euh, donc tout va bien. Donc euh, voilà, c'est tout pour cette seconde vidéo d'information, j'espère qu'elle vous a été utile. Euh, si vous voulez plus d'informations par rapport à cette euh, mise à niveau gratuite etc, je vous renvoie à mes sources que je vous ai mises dans la description. Euh, avec euh, Donc ils font un petit peu des comparatifs de Windows 10 qui vous informent un petit peu plus. Vous pouvez également vous cliquer ici mais encore une fois c'est un site Microsoft. Alors je vous le mets également dans la description si jamais. Euh, c'est encore un site Microsoft donc euh, attention ils peuvent vous vendre le produit. Donc euh, vaut mieux aller sur des sites tierces personnellement j'étais sur Cluby qu'il me semble euh, Et un autre site Donc euh, je vais vous mettre trois liens dans la description Et puis voilà Donc euh, sur ce je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Allez à bientôt tout le monde <musique>